J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le, le plus grand ou le plus costaud, mais justement. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible, d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible. J'ai sauvé et j'ai péri.